You're euh... still wearing that tie, Louis. What? You got a meeting? That's funny, Francis. Why don't you take your mustache, your little vest and your chaps and go find yourself a parade? Hello. I don't see what's wrong. Attends, faut qu'elle m'explique comment elle arrive à donner une droite alors qu'elle a plus de bras droit. Ah, et attention, il y a une vache quelque part. Ouais, j'ai pas vu la vache. Elle était dans le hangar. Non? et là Ah merde. Et là, ah, yeah. fin <rire> oh, ah, ah. yeah. bon. pas pas si de ah. oh, mmh. la Je de la fin de la fin de la fin de la fin pas la fin de la fin C'est quoi ce bordel C'est pas moi hein Bah tiens, il y a Marcanis qui a tiré la horde Tu crois que c'est qui Il y a un boomer quelque part Ah merde euh, de boomer, M16 et sniper Sniper amélioré pour ceux qui veulent Voilà Je crois que tu l'as défoncé Il y a un gros derrière euh, merci, ça fait plaisir. Ah ouais. Et la porte, Anaïs ah ouais. <rire> bah, La porte ouverte, c'est les courants d'air. Bah, Anaïs, euh, ça va Ouais, il est éclaté la tête de toi. Hein. Non mais j'ai un niveau point de vie. Ah Oh merde me <rire> <rire> l'air un peu. Et... Pardon. Non c'est moi aussi hein, je t'en ai collé une donc euh. Oui. Oh, être... Bill Hunter derrière Y'a de la bile Qui veut de la bile oui. La bile Bill, Bill La bille la bile Pour Bill Y'a un boomer pas loin Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a un bruit C'est un bruit gros. Ouais, t'as raison, laisse les cramer. Je crois que c'est cuit. Speeder cochon Speeder cochon Il veut cracher au plafond Et y a des armes ici oui. Il un joli qui pose dessus Il qu'est-ce que t'as encore fait J'ai sauté sur une voiture ai Bah je vois ça, oui La pipe hein Quand tu le lances sur un ennemi, tous les zombies du coin vont l'attaquer. Attends Oh là là Il t'en joue Princess par là ou pas Je m'en un peu ça peut arriver partout Chargeons derrière Y'a un boule Oh putain non, non Non non non non ça commence bien Attention Je fais qui Ouais ouais non Je vais pas redécomner Je vais arriver Il un dessous Il y a un dessous Merde Oh putain Ah oh, merde Ah merde Moi, ouais, je un je suis pas bien du tout Ouais tu crois que je suis bien Tiens un tank. Je suis en gros j'ai parlé. Il y a un tank dans le coin. Un tank Non Oh putain il est à côté des bus Ah là là, alors on est bien. cramez le <rire> Oh là-bas Il y a un défi ah oh merde, tu est par terre C'est bon, mais J'ai rien Euh, merde Ouais, il en C'est de mon mieux Ah, le caillou, je l'ai pris dans la gueule One shot Oui, aïe <rire> <rire> Ah, bah, je... Oh, ah. mais je suis ah, Allez, coup de pied de biche Ah, il a eu Ah non, c'est un <rire> Oh, I <Antoine. rire> Il est pas sur le défi Oh ah la merde, ouais. qui a tiré Ça, ça fait mal Je suis pas sur la scène, ça fait, en fait mal. Ben moi, c'est que moi. Pardon Bon, pas forcément à chaque fois, mais... Je crois que j'ai trouvé un point de spawn Oui, moi aussi, ça me suis trouvé bien Je kiffe pas loin Je kiffe, ouais Il est sur le... Non, je vois pas Là Ah, il est sur moi Bah ben voilà Je sais où il est le vois là Ouais, j'ai vu, ouais. Oh. Wow, ça c'était violent oh. Ah Ah, tu qu'il était, sur le chemin <rire> Ah. Il ah m'emmène vachement loin Et Je vais mourir Je suis mort Ah, mais je suis mort en fait mort Euh, presque Ah non Pas encore alors si vous trouvez n'importe quoi des cachetons des piqûres de la drogue n'importe quoi, quoi je prends y a, y a, y a ouais y ouais y ouais piqûres j'ai une espèce ah. une... un bon, un de bombe tu veux que je, me de je, de me de je de la mettre sur, sur toi non c'est bon ça y est il y a plein de drogue maintenant oh mon dieu soin soin soin cool aussi là bas Inter les deux là hors de parler chargeur derrière oh, oh. ah, oh. qu'est ce qui est tombé entre les deux camions la monotone que j'ai mise de côté attention alter alter alter alter alter alter alter alter JOKI JOKI Putain de merde on va Je suis mort Attention moi Anaïs Anaïs Juste la tête gauche. Ouais, à tête à tes gauches Ouais, j'ai buté Hunter en me We <muchempe> Bon, monsieur Ah oh, merde a j'ai Aïe aïe aïe aïe Je suis mort Et moi je suis mort Euh... Tu t'en sors, euh, ma... Voilà, on a perdu la Aïe aïe aïe aïe Bon, on Bon, euh, la c'est problème de ah déjà euh. Bon... Ah mais c'est déjà la finale Bah oui Non, le film C'est une deux maps hein, celle-là Ah oui Elle est rapide normalement, elle est, elle est courte <rire> <rire> Rapide <rire> Ah chargeur ah, sur allez, moi Spitter, attention Spitter sur changer, moi Spitter, tu cumules hein Dans la mer merde. <rire> Il manquerait plus qu'un jockey, tu sais là. Juste une... merde. Mmh. Oh, merde. Oh merde! <rire> ouais, ça va peut-être un peu près, par contre. Mmh. c'est c'est bon, Ok, on y a un splitter <cute> de de ton an côté, Anaïs an an an yeah. J'ai besoin de soin yeah.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 Oh oui. voilà En fait la dernière oui, ronde ne de... vient pas dans ah les à... <rire> flammes. <rires> Vas-y pose le hunter, A <rire> <rires> la mémoire, à la mémoire d'Antoine. Ah écoute. Louis repose en paix. 1h14 pour deux maps mm